Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais partager avec vous sur le Seigneur Jésus-Christ, les super-héros et les super-héroïnes. Ce que je veux faire en réalité, c'est vous amener dans une réflexion à propos du mythe du surhomme. Nous allons voir en quoi la pensée l'homme doivent devenir un super-héros, la femme une super-héroïne à traversé les siècles, les cultures et les langues et impacte encore aujourd'hui nos sociétés à travers le monde. La conviction de vous parler de ce sujet m'est venue ce matin et j'ai demandé une confirmation au Saint-Esprit dans un temps de prière et lorsque j'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur Genèse 6, verset 4, pile poil. « C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. » Lorsque j'ai reçu ce verset, j'étais convaincu qu'il fallait que j'échange avec vous à propos de cette pensée que l'homme devait devenir un surhomme. Et nous allons voir que cette pensée n'est absolument pas la pensée de Dieu. Si vous êtes chrétien, chrétienne, d'une autre religion, incroyant ou incroyante, il faut prendre conscience d'une chose. Cette pensée, transformer l'homme en un super-héros, la femme en une super-héroïne, existe depuis que le monde est monde. Et cette pensée prend précisément sa naissance dans l'homme lorsqu'il échoue et le terme pour échouer le terme c'est le même pour rater le but et ce terme utilisé dans la bible est exactement le même que celui que nous utilisons pour désigner le péché donc pour être très clair la pensée de devenir un super-héros ou une super-héroïne naît dans l'homme lorsqu'il pêche et la Bible est le livre qui nous parle de l'homme, de l'humanité, du péché, mais aussi de la grâce de Dieu. Donc, je veux vraiment vous amener, que vous soyez croyant ou non, à vous poser les bonnes questions sur vous-même, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport à Dieu et sur votre rapport avec votre environnement et avec l'autre. Il est très important de vraiment saisir le fond de cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire et je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche de notification je vous remercie au passage parce que vous êtes nombreux dans les commentaires à m'avoir donné des suggestions pour le direct que je compte faire prochainement. S'il y a d'autres idées qui vous viennent à ce sujet suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me les rajouter en commentaire. Pour aller plus loin, maintenant, j'aimerais que l'on comprenne une chose très importante, le péché induit dans l'homme, fait naître dans l'homme une profonde destruction de son identité à partir de la déconstruction de sa valeur et de sa sécurité. Lorsque le péché rentre dans la vie d'un homme, d'une femme, il doute de sa valeur et il se sent en insécurité. Voilà pourquoi Adam et Ève se sont cachés quand Dieu s'est approché d'eux dans le jardin d'Éden. Ils ont eu peur, ils ont eu honte, ils se sont cachés. Ce sont des notions très importantes parce que Dieu sait de quel bois nous sommes faits, c'est ce que nous dit la Bible. Et il sait exactement ce que produit le péché en nous. Et que nous soyons croyants ou incroyants, nous avons tous et toutes expérimenté ces réalités décrites dans la Bible. Personne ne peut le nier et c'est là qu'intervient la pensée du surhomme le mythe du surhomme cette notion naît dans l'homme dans sa chair dans l'être charnel pour pouvoir répondre à ses propres manquements mais la source de cette pensée n'est pas de l'homme elle est introduite par le péché et manipulée par le diable car la pensée de faire de l'homme un super-héros, de la femme une super-héroïne, ne vient pas de Dieu mais du diable, et je veux le dire très clairement, et nous allons voir pourquoi. En effet, je tiens à rajouter une chose. Si vous me regardez que vous êtes chrétien ou chrétienne, c'est-à-dire né de nouveau par le Saint-Esprit, qui a donné vie à votre esprit en réponse à votre foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, vous en avez fini avec le péché. Vous en avez fini avec le péché parce que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Et il est celui qui a donné sa vie pour racheter la vôtre. Vos péchés sont effacés par son sang. Et donc, le péché qui sépare, qui coupe, qui interrompt notre relation avec Dieu, est rétabli parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons rétablis. Il est... L'homme sans péché. Et je souligne que Jésus-Christ est l'homme. Il est un homme parfaitement humain comme nous. Il n'est pas en aucun cas un surhomme. Il est fils de Dieu et fils de l'homme. Et il nous rachète en tant que fils de l'homme. Il ressuscite et nous donne la position qu'il occupe. En tant que fils de Dieu, il est l'homme ressuscité qui garantit la résurrection de tous ceux qui ont foi en lui et qui sont en relation avec lui par le Saint-Esprit. Donc comprenez bien que je ne suis pas en train de vous parler de dogmes religieux, de euh, précepte sur précepte, mais je suis en train de vous parler d'une relation vivante, expérimentée expérimentable, qui transforme la vie, parce que, en réalité, la solution de Dieu face au péché, c'est de vous donner une vie nouvelle, et pour ça, nous devons naître de nouveau, et naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, en réponse à notre foi, vient nous donner vie, vient donner vie à notre esprit, parce que c'est ce que nous sommes véritablement. Et Jésus-Christ est l'homme parfait parce qu'il est l'homme spirituel. Le diable, lui, propose comme solution au péché qu'il a induit dans l'humanité d'améliorer Adam, d'amener Adam, l'homme pécheur, à une version augmentée de lui-même. Et c'est là où je veux vous emmener à comprendre jusqu'où va cette pensée du surhomme. Elle infiltre toutes les catégories sociales et toutes les couches de la société. L'aspect du mariage, l'aspect de la famille, l'aspect professionnel, l'aspect même de notre rapport avec Dieu. Pourquoi Eh bien parce que la solution du diable, c'est une solution sans issue, c'est une non-solution, c'est un piège parce qu'il veut faire croire à l'homme que l'homme doit se surpasser pour produire plus et mieux afin de dépasser son état, sa nature et son propre péché. Il veut faire de l'homme un dieu. Il veut amener l'homme par ses propres moyens à s'élever au-dessus de sa condition. Et c'est une impasse parce que Dieu seul est notre sauveur. Et c'est d'autant plus une impasse que cette pensée du surhomme va jusqu'à infiltrer l'industrie pharmaceutique et médicale en ayant pour but de proposer à l'homme adamique la vie éternelle. Or, Dieu désire nous donner la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ qu'il nous la donne gratuitement par la foi. Donc le diable ment dès le commencement, en, vous, en prenant les promesses de Dieu et en mettant une rançon dessus, une rançon que nous ne pourrons jamais payer, parce que nous ne pourrons jamais nous racheter par nous-mêmes. C'est le sang de Jésus-Christ, l'homme sans péché, qui rachète l'homme pécheur et aucun autre. La proposition du diable, c'est que Adam devienne la meilleure version de lui-même. Et je suis sûr que tous et toutes, vous avez déjà entendu cette, ce slogan, ce gimmick qui est utilisé dans le coaching, dans le développement personnel et qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut discerner les intentions derrière. Parce que si tu comptes devenir une meilleure version de toi-même par tes propres moyens, tu es séparé de Dieu. Laisse Dieu faire de toi qui il dit que tu es. Et c'est là que tu deviens véritablement la meilleure version de toi. Je dis cela pour surtout que l'on ne comprenne pas que l'homme doit s'abaisser continuellement. L'homme doit s'élever. Mais c'est la main du Seigneur qui l'élève. Et c'est là toute la différence. Et nous allons voir dans le mythe du surhomme, chez les super-héros et les super-héroïnes, les caractéristiques distinctes qui sont totalement à l'opposé de Dieu. Et nous allons voir à quel point cette pensée est pernicieuse. En effet, si vous prenez l'industrie hollywoodienne, les comics américains ou les mangas japonais, pour parler des grands courants qui, que l'on voit dans les médias et qui impactent le, le conscient et l'inconscient des, des, des, de notre conscient et notre inconscient, nous allons voir que tous les super-héros ont, super-héros et super-héroïnes ont tous un point en commun. Si l'on prend Spider-Man, Batman, si on prend Naruto, si on prend euh, d'autres personnages de manga vous verrez très concrètement que tous et toutes ont comme point commun la mort de leur père l'abandon de la part du père le rejet de la part du père donc dans la vie de tous ces super héros et super héroïnes ils sont fabriqués autour d'une rupture parentale et plus particulièrement paternelle ce qui induit la pensée que le super-héros et la super-héroïne doit s'élever malgré l'absence d'un père, ou plus, pour le dire plus nettement, cela induit le modèle du super-héros qui nous est proposé, induit le fait que le père, l'image du père, c'est-à-dire au-delà de notre père selon la chair, le Père Céleste, donc Dieu le Père, cela induit que Dieu le Père n'est pas fiable, n'est pas digne de confiance. Et ça va jusqu'à nous implanter dans la tête et le cœur que Dieu est mort ou que Dieu n'existe pas. Et c'est là ce qu'il y a de pernicieux dans cette pensée-là. Cela induit le doute concernant Dieu concernant son existence, ses intentions, sa fiabilité et son amour. Et c'est là que le diable avance ses pions dans la société, sur cet aspect de la rupture familiale. Et l'autre point qui est très important, c'est que la pensée du super héros va pousser l'homme à produire plus toujours plus toujours mieux dans une recherche effrénée d'une perfection qu'il n'atteindra jamais et c'est là toute la cruauté du diable c'est que il va faire des promesses qu'il ne peut pas tenir et nous conduire à nous rendre coupables de ne pas pouvoir les atteindre en réalité en décrivant cela, je décris tous les systèmes religieux et légalistes dans lesquels il y a des choses à suivre, des ordres, des dogmes, des rituels à accomplir, mais aucune relation vivante. Et c'est là toute la différence entre celui qui est en Christ né de nouveau et celui qui va suivre une religion chrétienne. Pour ne citer que as cet aspect, l'aspect chrétien, mais c'est valable partout et nous voyons derrière ce système légaliste que le diable s'est substitué à Dieu et a enfermé les hommes et leur entendement dans un profond aveuglement, les faisant croire qu'ils étaient capables de devenir supérieurs à ce qu'ils sont à la base, c'est-à-dire les conduire à dépasser leurs conditions et à atteindre le ciel. À ce propos, je veux parler de la tour de Babel dans Genèse, toujours dans le livre de la Genèse qui est le livre des commencements, dans lequel des principes très profonds qui parcourt l'histoire, s'amorce. En effet, la tour de Babel a été pensée par Nimrod, Nimrod étant un type de Satan. Il est en effet celui chez qui le diable a... Il est celui que le diable a utilisé pour distiller la pensée d'un gouvernement mondial. En effet, Nimrod est celui qui va... Unir l'humanité autour d'une seule langue, une seule culture, une seule nation et un seul Dieu qui n'est certainement pas le vrai Dieu mais qui est le diable. Donc Nimrod est un type de Satan. Satan utilise Nimrod pour développer et mettre en place son projet qui est de faire croire à l'homme que pour atteindre Dieu il doit devenir un surhomme. Et c'est là. Que dans nos sociétés, nous sommes frappés de plein fouet par cette réalité. Lorsque dans ton travail, on te demande de toujours être le meilleur, produire plus, travailler encore plus longtemps, mieux, avoir plus de résultats. Lorsque physiquement, tu dois être toujours le plus beau ou la plus belle, le, le plus fort ou la plus forte. Lorsque dans ton couple, tu dois obéir à un archétype qui est tout sauf irrigué par l'amour de Dieu. Lorsque tu élèves des enfants dans le but de faire d'eux les meilleurs dans un domaine, tu es en plein dans la pensée du surhomme. Et en dehors de la pensée de Dieu qui veut t'offrir absolument tout, par grâce, car il est celui qui pourvoit. En effet, ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Les promesses de Dieu sont payées par lui-même. Et c'est là ce qui choque l'homme, qui, naturellement en Adam, a besoin de retrouver sa valeur, sa sécurité, pour retrouver qui il est, et donc produire pour montrer à lui-même au monde et à Dieu qu'il vaut quelque chose et c'est tout ce que Adam déteste, c'est que Dieu lui dise tu n'as rien à faire, j'ai pourvu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'est inentendable pour l'homme adamique, pour la femme adamique, c'est-à-dire Adam et Ève, ceux qui ont péché. Voilà pourquoi je veux vous amener à vous poser les bonnes questions à travers cette vidéo. Il est très important de savoir où vous en êtes vis-à-vis -vis de vous-même et vis-à-vis -vis de Dieu pour pouvoir vous positionner et agir et réagir correctement dans votre environnement. Je vais vous donner un autre exemple biblique. Le roi David, avant d'être roi, il y avait le roi Saül et Saül, pour que David affronte Goliath. Notez bien que Goliath était un géant, un surhomme. Saül a donné son armure à David et David n'a pas su quoi faire avec l'armure. Pourquoi? Parce que David avait compris que Dieu est celui qui pourvoit. Dieu ne cherche pas un surhomme, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se reconnaissent et s'acceptent comme ils sont pour pouvoir se livrer dans les mains de Dieu afin que Dieu les transforme en héros et non pas en super-héros. Le héros de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on peut faire un jeu de mots en disant héros comme héroïque et héros comme l'envoyé. Il est l'envoyé de Dieu et le héros de Dieu pour l'humanité. En effet, Dieu n'a pas cherché, n'a pas fabriqué un super héros. Dieu n'a pas envoyé un ange pour sauver l'homme. Dieu n'a pas envoyé un super héros pour sauver l'homme. Dieu a envoyé un homme pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il est dit que Jésus Christ est un homme comme nous, en tout point, sauf pour le péché comprenons vraiment cette réalité glorieuse. Dieu a envoyé un homme spirituel pour sauver l'homme charnel et il le sauve en lui donnant sa vie, sa justice, en payant à sa place le prix du péché. Donc, le Seigneur Jésus Christ nous donne sa position, nous donne sa vie nous habille de sa justice et nous fait passer d'être charnel à être spirituel et lorsque nous sommes et devenons spirituels, alors nous retrouvons notre valeur notre identité notre sécurité qui nous sommes et c'est en Christ que nous découvrons véritablement qui nous sommes et où nous cessons de chercher à être quelqu'un d'autre. C'est là que nous cessons de chercher à devenir des super-héros et des super-héroïnes que Dieu ne veut pas, que Dieu ne cherche pas. Et c'est là toute la difficulté. Le diable et le monde nous poussent sans arrêt à la performance d'un super-héros. Et Dieu passe son temps à essayer de nous vider de nous-mêmes pour pouvoir nous remplir de sa grâce, de son esprit, de son amour et de sa personne. Car Dieu est celui qui va accomplir tout ce que tu ne peux pas faire. Si tu reconnais que tu ne peux pas le faire et que tu le lui demandes. Et c'est là que nous comprenons que Dieu cherche la relation. Dieu ne cherche pas la performance. Jamais tu ne pourras éblouir Dieu par tes propres actions, mais par ta foi, Dieu va voir ta foi, Dieu va voir que tu viens à lui tel que tu es et que tu ne cherches pas à essayer de faire ce que tu ne peux pas faire. Et lorsque tu arrives au bout de toi même, Dieu poursuit le chemin, poursuit la route avec toi sur son dos. C'est ce que le Seigneur Jésus Christ a fait et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre que il y a vraiment un enjeu derrière tout ça. Si nous reprenons Genèse chapitre 6 au verset 5, il est dit, le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés, et même les oiseaux grands ou petits, et... et même les animaux grands ou petits, et les oiseaux. Je regrette vraiment de les avoir faits mais noé noé bénéficiait de la bienveillance du seigneur il faut comprendre que le piège du diable a fait périr l'esprit de l'homme mais le projet du diable a été jusqu'à salir le génome humain jusqu'à impacter son adn comment en mélangeant la semence du ciel et la semence de la terre. Et c'est ce mélange créant des êtres hybrides, des géants, ces héros qui furent célèbres dans l'Antiquité. C'est à cause d'eux que Dieu a envoyé le déluge. Ce n'est pas à cause du péché de l'homme, c'est à cause de cette de ce mélange contre nature que Dieu a envoyé le déluge. Pourquoi? Parce que c'est précisément ce mélange qui était la réponse du diable aux besoins d'un sauveur de l'homme. Or, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi Parce que Noé est resté attaché à Dieu. Il a refusé de se compromettre avec les super-héros, les super-héroïnes et les surhommes. Il a su rester un homme de Dieu. Et mieux vaut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, qu'un super-héros du monde. Voilà pourquoi, comprenons bien ceci de très important. Dieu a déposé en Noé la semence messianique, c'est-à-dire le Messie, le sauveur du monde. Et Dieu a veillé au fil des siècles à sauvegarder. La semence messianique jusqu'à ce que le Messie, le Sauveur vienne et ce Sauveur, c'est le Christ pour nous qui sommes chrétiens qui l'avons reconnu. Et il est le Sauveur du monde. Et le diable voulait précisément, en corrompant le génome humain, empêcher la venue du Messie. Et je voudrais maintenant prier afin que le Saint-Esprit vous éclaire qu'ils vous conduisent à vous poser les bonnes questions et que ces questions vous amènent à demander à Dieu en toute transparence et honnêteté, à demander l'esprit à l'Esprit du Seigneur de vous conduire à la vérité sur Dieu, sur le Sauveur. Car le Saint-Esprit convainc le monde à propos du péché, de la justice et du jugement. Aucun homme n'a le pouvoir de vous convaincre. Les hommes peuvent vous culpabiliser, vous influencer. Mais celui qui peut vous convaincre véritablement de la vérité sur Dieu, c'est son esprit et l'esprit du Seigneur conduit à Jésus. Donc, je veux vraiment vous inviter à faire cette rencontre personnelle que personne ne peut faire à votre place, que personne ne peut faire pour vous. Même avec les plus beaux et les plus belles intentions de la terre, les plus beaux mots et les plus belles intentions de la terre, c'est impossible à l'homme de sauver. Mais Dieu est notre sauveur et le Saint-Esprit va vous répondre si vous le lui demandez. Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant de ceux et celles qui me regardent, conduis-les à se poser les bonnes questions et conduis-les à la réponse. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, de conduire de créer le désir de connaître la vérité à ce sujet et de les amener à simplement te demander, Saint-Esprit, révèle-moi qui est le Sauveur et comment je peux être en relation avec Dieu. Merci Saint-Esprit que ton onction descende dans les vies maintenant et que l'œuvre du salut se fasse chez beaucoup. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo vous a impacté, vous a touché, partagez-la et j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire si cette pensée du surhomme vous a déjà atteinte et dans quel domaine de votre vie en particulier. Et j'aimerais aussi que vous puissiez me dire ce que ça a produit chez vous, que Dieu vous bénisse.